TUTO AFTER Effects CC Formation complète d'une heure gratuite pour les débutants par Kevin Mandibo Carte de visite Kevin Mandibo, réalisateur et monteur vidéo depuis plus de 15 ans 200 millions de vues sur YouTube réalisation d'un film en langue anglaise récompensé et distribué aux états-unis plus de 100 clips musicaux avec entre autres Willie williams grade dur jules et 113 monteur vidéo et graphiste pour la chaîne c8 aujourd'hui kevin mandibault vous propose de découvrir une formation complète d'une heure offerte que vous pouvez retrouver sur tuto.com cette formation s'adresse avant tout à un public débutant la vidéo tuto after effect vous est recommandée par hashtag partage Hashtag Partage a pour mission de collecter pour vous tous les tutos gratuits à travers le net, et de vous les présenter afin que vous puissiez en tirer le maximum de profit. Hashtag Partage, partage avec vous une vidéo par jour au moins. Hashtag Partage est à votre disposition en continu, et c'est gratuit. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à Hashtag Partage. A demain et merci.